Bonjour Adèle, peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Do, ré Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note. Do avec le pouce. Mais Do, on va compter 4 temps. Do, 2, 3, 4. Il suffit de maintenir le pouce pendant 4 temps. Do, 2, 3, 4. Mais, vous allez voir sur la partition, qu'est-ce qui est marqué Il y a la reprise. C'est-à-dire, tout ce qu'on a appris, on doit rejouer la même chose. C'est-à-dire, on a fait Do, 2, 3, 4, on retourne. Do, Do, Do, Ré, Mi, mi Ré, et, Do, Mi, Ré, Ré, Do, 2, 3, 4. Comme ceci. Alors, en tout, si je commençais de tout première mesure, cela donne Do, Do, Do, Ré, Mi, mi Ré, et, Do ré do, 2, 3, quatre reprises do do do ré mi, mi ré E, do mi ré ré do, 2, 3, 4, c'est très bien. Ensuite on ajoute la première note de la mesure suivante. C’est ré avec le deuxième doigt ré Alors on va enchaîner. De la mesure Do, de la quatrième mesure, Do, 2, 3, 4, ensuite Ré, juste à côté, c'est son voisin. Encore une fois, Do, 2, 3, 4, Ré. Comme ce n'est pas très difficile, on ne va pas répéter cinq fois, par contre, je vais vous montrer encore une fois comment enchaîner jusqu'à là. De tout début de la mesure, Do, Do, Do. Do, Mi, Ré, Ré, Do, deux, trois, quatre reprises. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do, deux, trois, quatre. Maintenant, la nouvelle note, c'est Ré. Jusqu'à là. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. à demain